Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto Alors aujourd'hui un tuto, une demande qui m'a été faite On va voir quelque chose d'assez rapide je pense Qui va être simple à mettre en œuvre. C'est un, un script de footstep Pour votre FPS player Donc là je vais vous faire une petite démo très rapide Mais on peut voir qu'ici j'ai mon FPS player Qui va changer de texture au sol Donc je vais marcher sur du bois et on va entendre du bois Je vais marcher sur de l'herbe On va entendre de l'herbe Alors je m'excuse pour les, les, les sons qui sont pas terribles Mais le but étant que vous compreniez comment ça fonctionne On va aussi gérer quand il court comme vous pouvez le voir pour ajuster tout ça et évidemment quand ça saute pour ne plus entendre les footsteps donc on va voir tout ça maintenant comment ça fonctionne c'est assez simple quelque chose d'assez euh, basique mais euh, qu'on qui va être assez utile et euh, pour ceux qui débutent qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment peut fonctionner un système de footsteps donc c'est parti on voit tout de suite comment on peut coder ça comme à l'accoutumée, je vous présente un petit peu la scène pour que vous situez bien les choses. Donc ici, j'ai importé des standards 7 le Rigid Body FPS Controller. Alors attention, ce n'est pas le, celui qu'il y en a deux. Celui-ci a la particularité d'avoir un Rigid Body, c'est pour ça qu'il y en a deux. Et l'intérêt, euh, ce sera que ce Rigid Body FPS Controller, donc ce player, je vais l'appeler, voyez, a une, une collider qui va nous permettre de détecter en fait euh, la collision ici avec le sol. Ce qui va être assez intéressant. Comme ça, on sera en fait déterminé grâce au tag, euh, quelle est la matière, quel est le son qu'on doit jouer au niveau des footsteps euh, en fonction de où se trouve tout simplement le player alors, j'ai créé ça. J'ai modifié euh, ici la forward speed à, à 4 qui était à 8 au départ pour euh, ajuster un petit peu ça. Euh, mais évidemment, il faudra ajuster tout ce que vous... Enfin, en fonction du script que vous allez faire, il y a des petits ajustements à voir. Ici, ce sera un script qui va poser une bonne base de footstep, mais évidemment, euh, ça demande encore à évoluer. Alors, ici, j'ai deux planes qu'on peut trouver ici au niveau de ma scène. Un plain avec une texture ici de grass qu'on peut voir, de l'herbe. Et ici, un plain que j'ai appelé plain wood avec une texture de bois. Alors, je me suis pas trop embêté, encore une fois. Et vous pouvez voir que j'ai des tags wood pour le plain wood et grass pour le plain grass. Donc, je les ai créés ici en faisant un tag, il n'y a pas de souci. Euh, donc maintenant, ben voilà tout est dit. Hein, c'est une scène ultra simple. Et on va maintenant voir comment on peut faire pour créer un script de footstep. Alors, c'est parti. Je crée... Le, le script, je le nomme footstep et footstep script comme ça ce sera un peu plus simple, je vais l'affecter directement ici à mon player, j'ai au préalable ajouté une audio source, attention à ne pas l'oublier sinon vous allez avoir des problèmes donc on y va et on voit comment on peut faire tout ça, alors j'ai mon script ici je vais avoir besoin dans un premier temps de variables Alors je vais vous les expliquer en même temps qu'on les écrit donc ici le pub, une variable publique de type audio clip et là, j'en aurai besoin de quelques-unes. Donc, je vais appeler euh, cette variable « Grass Sound ». Vous doutez bien. « Wood Sound ». Et la dernière sera « Cure Sound ». Alors, je vous explique à quoi ça sert. Évidemment, les deux premières, je pense que vous aurez compris. On va stocker le son euh, qu'on doit jouer quand on marche sur l'herbe et ici, euh, sur le bois. Par contre, ici, le « Cure Sound » va nous permettre, en fait, de savoir quelle variable, enfin quel euh, son on doit jouer en fonction d'où on se trouve. Vous allez mieux comprendre ensuite. Euh, donc, ici j'aurai besoin d'autres variables. Je vais utiliser donc ici un public float et euh, j'en aurai besoin de quelques-unes aussi parce que je vais jouer en fait pour donner un petit effet sympa. Quand le player va se déplacer, on va modifier le, la hauteur du son aléatoirement et aussi euh, le pitch, c'est-à-dire la vitesse que sera joué euh, le son. Donc, pour ça, on aura besoin d'une variable qui va être vol min, une autre qui va être vol max, une autre qui va être pitch min et une dernière qui va être pitch -min. Max, vous l'aurez deviné, qui va définir euh, en fait, le minimum et le maximum euh, au niveau du pitch et du volume. Et en fait, on va tirer cette valeur euh, aléatoirement à chaque fois que le player se déplace. Donc ça, c'est fait. On aura besoin aussi de jouer avec l'audio source pour tout ça, pour modifier le pitch et compagnie. Donc on va déclarer une, une, audio source, une, une variable de type audio source privée euh, et qu'on va appeler audio S. Avec un S majuscule, voilà. Comme ça, je sais que c'est mon audio source. Alors la première chose que je vais faire, évidemment c'est d'affecter à mon, ma variable audio source, audio s que je viens de créer, le composant audio source pour pouvoir ensuite jouer avec tout ça. Donc audio source, évidemment, ça vous commencez à avoir l'habitude. On affecte ici dans la variable audio source le composant audio source qui se trouve être sur mon objet. Je vous rappelle que mon script est ici. Euh, et donc, on va aller chercher le composant sur le même objet qui est l'audio source qui est ici. Donc ça, c'est parfait. Alors, comment va-t-on faire La première chose, on va attaquer euh, par la détection du son joué, alors on va utiliser pour ça une méthode que vous devez connaître certainement qui est void on collision, et ici vous pouvez voir stay, alors je fais ça, je... vous inquiétez pas ici, euh, mon visual studio rajoute private et me met euh, les trucs par défaut, donc d'ailleurs je vais modifier parce que j'ai l'habitude d'utiliser call, on va laisser en privé, c'est une méthode qui va rester privée. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire Je vais devoir détecter sur quoi marche euh, mon FPS player. Et c'est assez simple, on a mis des tags au niveau des planes. Donc, si vous utilisez un terrain, il faudra euh, bah, taguer des parties du terrain ou tout le terrain. ou En fonction de où vous marchez, il faudra quand même, à tout moment, de toute façon, détecter, euh, identifier ce sol. Donc, ça, ce euh, sera en fonction... de Là, j'ai utilisé deux planes, c'est assez simple. Si vous avez du terrain, il faudra peut-être utiliser des, des colliders invisibles, ou des choses comme ça. Euh, donc on va utiliser Switch. Alors pour ceux qui ne savent pas l'utiliser, je vais l'expliquer brièvement. Mais Switch est une alternative à if. Pourquoi l'utiliser Parce que Switch va nous permettre de traiter euh, bah, chaque cas. Ici, j'en ai que deux. Mais imaginons que vous faites un jeu où vous avez euh, 10 sortes de footsteps. Il sera plus judicieux d'utiliser Switch que faire des if, euh, else et tout ça. Donc ici, on va dire if if.call.gameobject.tag. Enfin, pas if, pardon, switch, excusez-moi. On va faire un switch là-dessus. On va ouvrir comme on le ferait avec un if. Et on va ici utiliser, en fait, détecter à chaque fois. On va faire un case. Donc, case suivi euh, bah, de ce qu'on recherche. Donc ici, j'ai un tag qui s'appelle grâce. Je vais mettre ici deux points. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, donc, si jamais... Euh, c'est le, le, le tag sur lequel le FPS player euh, marche en gros ou enfin rentre en collision on va dire dans mon cas ici c'est rentre en collision euh, et ben on va tout simplement y dire que cure sound est égal à grass sound pour terminer mon case je fais un break comme ça ça s'arrête évidemment on va faire le deuxième cas j'en ai que deux ici mais si vous en avez 10 il faudra le faire donc je remplace tout simplement case ici wood et ici évidemment wood sound donc, on va tout de suite tester ça pour voir si ça fonctionne. Donc, on peut voir ici que ça va compiler. On va devoir renseigner des choses. Donc, ici, je vais prendre mes sons. Le son Grace, le, Grass, pardon, excusez-moi. Le son ici qui ressemble à mon le son de bois. Cursor je ne remplais pas. Volume minimum, on va pas s'embêter. On va mettre 0,9 et 1,1. Et au pitch, on va faire pareil. On va mettre 0,9 et 1,1 dans un premier temps. On ajustera ça ensuite. Donc, je vais ici enlever le full screen parce que sinon, on va rien voir. On va sélectionner ici le, le FPS et on va voir ici, on va surveiller Cursor pour voir si elle bouge bien. Donc, au démarrage, il n'y a pas de valeur. Évidemment, je ne suis pas en collision, je viens de rentrer. Or, ceci dit, euh, si je lève normalement mon FPS player et qu'il tombe au sol, il devrait détecter. Alors, ce qui est déjà le cas, ce qui m'étonne. Donc, on va tester quand même. Bon, ça ne marche pas, mais par contre, au déplacement, dès que je me déplace, ça va fonctionner. Donc ici, on peut voir que j'ai bien Grassy qui est dans le Cure Sound. Et si je passe sur l'autre, normalement, je devrais changer de son. Voilà, on peut voir que ça a changé. Si je fais des allers-retours, on peut voir que ça change à chaque fois. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça fonctionne. On saura quels sont jouer en fonction de l'endroit où on se trouve. Évidemment, à vous ensuite d'identifier euh, au niveau des tags euh, le, euh, le sol euh, sur lequel le son doit être joué. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de l'update. Alors au niveau de l'update, on va devoir maintenant coder. Comment va-t-on détecter si euh, on doit jouer le son On va déjà voir si se le joueur se déplace. Alors, le joueur se déplace. On va utiliser le GetAxis. On aurait pu aussi utiliser de, la, la, la velocity Magnitude pour voir s'il y a du déplacement. Sauf que j'aurais eu aussi un déplacement quand je saute. Alors que là, non. Si je saute et que j'appuie pas sur les, les touches, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, on va utiliser ça. C'est une façon comme une autre. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, on va faire « If Input Get Axis » et là, on va aller chercher les deux axes. Donc, on va dire euh, ici euh, « Horizontal » pour le premier. Est différent de égal 0, ça voudra dire en fait que j'appuie sur une touche. On va utiliser ensuite Alt GR6 ici pour faire ces deux signes que je ne sais jamais euh, nommer, euh, ces deux barres euh, parallèles, mais qui veulent dire en fait où tout simplement. Donc dans un if, si vous utilisez ça, ça veut dire si le getAxis est différent de 0 et où alors, et là on va faire exactement la même chose, le getAxis horizontal, pardon, hein, j'ai oublié de dire horizontal, mais là on va faire la même chose tout simplement sur le vertical. À ce moment là, ça voudra dire que bah, j'appuie sur les touches et donc j'avance. Donc qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on va devoir ici euh, gérer ça. Et donc, on va faire, on doit tester d'abord parce que si je maintenant je joue mon son tout de suite, je vais avoir un problème. Je suis à l'update, j'appuie sur une touche, autant de, enfin à peu près 60 fois par seconde, va jouer ce son. Donc ça va être inaudible. Donc on va faire ici déjà un if, on va faire une condition. On va vérifier que l'audio source et on va utiliser ici la méthode qui est isPlaying », donc, si je fais ça, ça veut dire si l'audio source joue. Moi, je veux euh, que ça s'exécute si ça ne joue pas. Donc, je fais soit if audio source.ispling égale égale false ou je mets simplement ici le point d'exclamation devant, ce qui revient exactement au même. Ce qui veut dire que là, je n'ai pas de son qui se joue. Donc, à ce moment-là, maintenant, je vais pouvoir jouer mon son. Mais avant de jouer mon son, je vais devoir modifier le volume parce qu'on a dit qu'on modifiait ce volume avec une valeur aléatoire. Donc, on va dire ici audio source.volume est égal à quoi On va utiliser random range qui va nous permettre tout simplement de définir une valeur aléatoire. On a vu entre un minimum et un maximum, et ces flottes, on les a, on les a créés en variable publique, on va dire que c'est vol min, vol max. On va faire exactement la même chose avec ici le pitch. Donc de nouveau random range, et ici, pitch min, pitch max. Et on finit tout simplement par faire un play one shot maintenant, Play in one shot, pardon, je me suis trompé. Voilà, play in one shot. Et là, on va jouer quoi Le curs sound, parce qu'il va être différent en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc ça, ça devrait déjà, dans un premier temps, nous permettre tout simplement bah, de jouer ce son. Donc on va tester tout de suite. J'avance, on peut entendre le son. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors, il y a pas mal de choses à gérer, parce qu'on peut voir, écoutez... Si je saute j'entends encore les sons donc ça c'est pas logique donc je vais devoir gérer ça tout de suite donc au niveau du son on va détecter en fait quand on quitte le collider c'est à dire quand il y aura plus de collision avec mon fps player je ne veux pas qu'il y ait de son qui soit joué donc pour ça c'est assez simple on va utiliser toujours une méthode on collision mais ça va être exit et ici, peu importe le, le, le, la variable qui va être en collision, je ne dois pas la savoir. Si je quitte un, un collider, je vais tout simplement dire que curSound est égal à nul. Ce qui aura pour effet de vider ma variable et donc de ne plus jouer de son. Et donc, euh, dès que je vais retoucher le sol ou autre chose, je vais rejouer ce son. Donc maintenant, on va tester. Alors Je me tais pendant le test parce que je pense que le son ne va pas très fort. On peut voir que quand je saute, il n'y a plus de son de jouer. Voilà. Voilà. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, maintenant, ce qu'il faudrait gérer, c'est l'accélération. Parce que là, on peut voir que je cours en fait. Et le son se joue toujours pareil. Donc on va essayer de modifier ça euh, de manière assez simple. On va utiliser ici une nouvelle variable privée. Qu va, qui va être de type float et qu'on va dire que c'est on va l'appeler run coef et on va la définir à 2. c'est à dire qu'on va jouer moi je voudrais jouer simplement le son deux fois plus vite je pense que ça devrait suffire donc ici quand est-ce qu'on va faire ça on va faire ça au moment ici du cure du play one shot et en fait ce qu'on va devoir faire c'est détecter si le player court pour ça c'est assez simple on va faire if input. Point, et là on va faire un get key c'est-à-dire que le joueur appuie sur une touche, laquelle, évidemment, dans mon cas ici du FPS player, c'est programmé pour avoir le left shift. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire On va redéfinir le pitch, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, on va pas le redéfinir. Donc, on va faire que, on va dire que l'audio l'audioSource.pitch est égal à... Alors, on va être égal, on va être égal, plus égal... Donc, on va faire fois égal, pardon, pour le multiplier, en fait... Par le run coef, tout simplement. Ce qui aura pour effet de le multiplier par deux. Alors on va voir ce que ça donne au, au test, mais je pense que ça devrait suffire. Voilà, on entend que ça va beaucoup plus vite. Si je saute même sanction, voilà, on peut voir que le système fonctionne, il n'y a pas de problème. On a ici un système de footstep. Alors certes, très simple. Euh, encore une fois, ne vous... Ne soyez pas surpris par les sons qui sont pas très bien choisis. Je voulais pas trop m'attarder là-dessus. Je voulais simplement vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, on a une, un système de footstep qui est complètement fonctionnel. Vous pouvez voir en quelques minutes. Et qui est relativement simple au niveau de son script. Alors, je vais réduire un petit peu la taille pour qu'on le voit un peu plus. Mais on peut voir qu'on utilise ici quelques variables, quelques méthodes on collision stay, on collision exit et à l'update, En fait, on va tout simplement gérer ça. Alors, vous pouvez, grâce à ce système, évidemment, gérer beaucoup plus de sons. Il suffit simplement de rajouter ici euh, un plane ou n'importe quel conteneur qui va euh, avoir le son qui va vale avec. Si, par exemple, c'est de la neige, des, des bruits de neige, il pourrait être blanc, je pourrais mettre un nouveau plane. Si c'est un terrain, évidemment, il faudra gérer les collisions. Si le terrain euh, propose, possède plusieurs matières, c'est-à-dire de l'herbe, par exemple, et d'un du, chemin de terre ou de pierre, il faudra utiliser des colliders, alors vous pouvez très bien utiliser des box colliders, c'est assez simple pour détecter, par exemple ici je vais faire un, un cube, euh, imaginons, euh, et on va le faire, bah, d'ailleurs pour test ça va être assez rigolo, on va ici mettre ce cube, Hop, on va l'agrandir un maximum, on ne va pas trop s'embêter non plus, on va le mettre ici et on va le positionner à peu près au centre. Euh, alors, on pourrait utiliser le trigger, mais là, je ne vais pas m'embêter. Par exemple, je vais euh, mettre ici ça. Euh, il pourrait être invisible. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vous avoue. Je vais juste le faire dépasser au-dessus. Et ici, je vais enlever son mesh renderer qui n'aura pas, euh, du coup, de, de problème. Et ici, on peut voir, je vais lui mettre le tag grâce, tout simplement. Et on va tester pour voir si j'ai une collision. Alors, je ne sais pas, c'est du live, on verra bien. Voilà. Alors, je suis sur le wood. Est-ce que je... Hop, ça ne détecte pas la collision alors on va regarder donc j'ai bien le cube class, alors à mon avis c'est tout simplement parce que je suis en dessous alors, on va tester je vais laisser son mèche. comme ça je serai bien voilà, on peut voir que là ça fonctionne alors après ce qu'il faut c'est évidemment euh, cacher euh, ce mesh évidemment et euh, vous pouvez utiliser des colliders comme ça, là ça aura le même effet je me tais Vous pouvez voir que je suis pourtant sur mon plain wood, mais évidemment comme j'ai en dessus un conteneur qui le cache, voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc vous allez utiliser le même principe tout simplement. Pour, euh, pour un terrain ou autre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre ici des colliders qui sont cachés, évidemment, là je vous montre ça vite fait, mais c'est une solution comme une autre. Voilà, donc j'espère que ce tuto bah, va vous plaire, ça répond à une demande qui a été faite il y a un petit moment, plusieurs demandes d'ailleurs, donc je voulais euh, vous le présenter, à l'avenir je ferai peut-être un script un peu plus évolué encore, mais pour le moment je pense que ça c'est une bonne base pour ceux qui débutent, en tout cas tout au moins pour comprendre et même à utiliser au niveau euh, de votre jeu, si vous voulez l'utiliser, alors... Plutôt que d'essayer de, de recopier tout ça, n'hésitez pas à aller sur le site www.upln.fr Vous allez y retrouver ce tuto, ce lien. Vous avez, euh, D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans les... assez rapidement pour vous présenter un petit peu tout ça. Euh, on va dire que ça va être une nouvelle série qui va être des news par rapport à la chaîne. Et là, je vais vous présenter, vous expliquer euh, un petit peu ce qu'on a mis en place au niveau du site. Vous parlez de. Il y a pas mal de choses. Donc, je ferai une vidéo assez rapidement, mais en tout cas, essayez d'utiliser le forum. Vous avez pu voir que je ne réponds plus trop sur les demandes qui sont faites au niveau de la, de la, de la chaîne. YouTube parce que tout simplement j'en ai trop j'ai trop de enfin il y a trop de, de commentaires qui passent c'est assez difficile pour moi de tous les suivre alors j'ai créé euh, sur le site justement un forum de demande d'aide donc si vous êtes bloqué si vous ne comprenez pas pourquoi ça marche allez-y posez vos questions j'y réponds mais euh, les gens de la communauté peuvent aussi vous répondre l'avantage c'est que vous pouvez des fois avoir une réponse un peu plus rapide parce que je ne suis pas forcément toujours dispo mais en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde je fais de mon mieux euh, en tout cas euh, j'essaye voilà donc surtout n'hésitez pas à aller euh, chercher ce script vous avez l'asset complète ou le script à mon avis ici vous aurez le script parce que je pense que l'asset n'est pas intéressante mais vous avez qu'à télécharger le script et comme ça ça vous évite des erreurs de frappe et ça vous permettra de bien comprendre comment tout ça fonctionne donc n'hésitez pas à aller le chercher sur le site encore une fois utilisez le forum si vous avez des questions si vous avez des demandes aussi parce que je risque franchement de ne pas les voir sur la chaîne youtube je vous le dis tout de suite je regarde plus trop je regarde les commentaires qui passent mais vraiment utiliser, ça a été fait pour ça, le forum, il euh, y a plusieurs thèmes, il y a des demandes, vous pouvez présenter vos projets. Mais tout ça, je vais vous présenter ça dans une vidéo très prochainement pour vous parler euh, de plusieurs choses en même temps. Ça permettra de dissocier et de faire un peu de promo, je dirais, quelque part de la chaîne, enfin de, de, de, du site, euh, directement sur un tuto. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye